The library, la bibliothèque. The librarian, la bibliothécaire. In some libraries, you can get not only a book, un livre, but a magazine, une revue, and a newspaper, un journal. Look in the first row of books, la première rangée, or second row, la deuxième rangée. On the top shelf, sur le rayon du haut, a small stepladder, ladder, un escabeau, a butterfly, un papillon. Chut. Mais madame, je cherche... Je cherche... Vous cherchez un livre? Non, je ne cherche pas de livre. Vous cherchez une revue? Non, je ne cherche pas de revue. Vous cherchez un journal? Non, je ne cherche pas de journal. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche les papillons. Ah, vous cherchez un livre sur les papillons? Mmh! Il y a un livre sur les papillons. Il y a beaucoup de livres sur les papillons ici, monsieur. C'est une grande bibliothèque. Il y a beaucoup de livres sur les papillons, pauvre petit papillon. Où ça, madame? Où? Deuxième rangée, rayon du haut. Il n'y a pas de papillons ici. Ça, c'est la première rangée. J'ai dit la deuxième rangée. Où sont les papillons Sur le rayon du haut. Le rayon du haut est trop haut. Prenez l'escabeau. Ah, l'escabeau. Un papillon butterfly, la deuxième rangée, the second row, le rayon du haut, the top shelf, un escabeau, a stepladder, to climb the stepladder, monter sur l'escabeau, the word for noise is le bruit, to make a noise, faire du bruit, to disturb, déranger, a reader, un lecteur, one mustn't disturb the other readers, il ne faut pas déranger les autres lecteurs. An interesting Book, Un Livre Intéressant, Take It, Prenez-le. Silence! Silence! Pas oh, comme ça. Il faut monter sur l'escabeau. Ah, monter sur l'escabeau. Silence! Madame, pourquoi vous dites toujours silence? Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Et pourquoi ne faut-il pas faire de bruit? Parce qu'il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Ah, il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Voici un livre intéressant si vous aimez les papillons. Oh, il y a des papillons dans ce livre-ci? Oh oui, il y a beaucoup de papillons dans ce livre-là, monsieur. Madame? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de papillons dans ce livre. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de papillons? Regardez, monsieur! Oh! Ce sont des papillons, n'est-ce pas? Oh, que c'est joli, ça! Je peux le prendre? Oh, oui, bien sûr. Prenez-le! Ah! Faire du bruit, to make a noise. Déranger, to disturb. Les autres lecteurs, the other readers. Prenez-le, take it. A page is une page. One mustn't tear the pages. Il ne faut pas oui. déchirer les pages. To lend a book, prêtez un livre. To borrow a book, empruntez un livre. Lend me another book, prêtez-moi un autre livre. You have the right to, vous avez le droit. For example, vous avez le droit d'emprunter cinq livres. You have the right to borrow five books. But you need a library or a reader's card, une carte de lecteur. Non, non, il ne faut pas déchirer les pages. Il ne faut pas déranger les autres lecteurs. Il ne faut pas déchirer les pages. Vous m'avez dit de prendre. De Prendre le livre, pas la page. Alors vous allez prendre votre livre maintenant. Vous allez me le donner. Prêter, monsieur. Dans une bibliothèque, on ne donne pas de livres, on prête des livres. Ah. Oh, oh Prêtez-moi un autre livre. Vous voulez emprunter un autre livre Oui, je veux emprunter un autre livre. D'accord. Voici, monsieur. <rire> Prêtez-moi encore un autre livre. Encore un livre. Oui. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Merci. Encore un. Écoutez, monsieur, vous avez le droit d'emprunter cinq livres seulement. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, ça suffit. Avez-vous une carte de lecteur? De, de... lecteur? Oui, une carte de lecteur. Je ne suis pas un lecteur. Vous allez lire ces livres, n'est-ce pas? Mais non, je ne vais pas les lire. Je vais seulement monter sur les livres pour prendre les papillons. Quoi? Ils sont jolis, hein? Déchirer, to tear. Prêter, to lend. Emprunter, to borrow.